Vous comprendrez... Vous comprendrez... Vous comprendrez... Comprendriez rien Ok Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon room tour. C'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée, surtout sous ma vidéo, ma night routine, euh, qui, qui déjà a eu beaucoup plus de vie que mes autres vidéos. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. Et vous m'avez extrêmement demandé cette vidéo, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas il faut que vous sachiez que là ma chambre est extrêmement bien rangée, euh, elle n'est jamais vraiment autant rangée mais je voulais vous la montrer euh, sous son plus beau jour si on peut dire ça comme ça. Bref j'arrête de parler, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, je la fais face caméra pour une fois, je me suis dit que va changer des room tours en voix off. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et je vous, et je vous dis à la fin de la vidéo. Ok donc là on est juste devant la porte de ma chambre On va rentrer tout de suite Mais euh, voilà comment est ma porte Il y a deux trois trucs qui la décorent. Donc quand on ouvre Voici ce qu'on voit euh, On aperçoit surtout le fait qu'elle soit très très blanche euh, Mais on va rentrer tout de suite alors, euh, me voilà dans la chambre, je suis en contre-jour, il y a la lumière qui arrive de derrière. Mais en gros, on veut voir qu'il y a le lit, euh, un meuble là derrière, mon bureau et mon miroir. Alors, euh, là, je suis à genoux, hein, mais le meuble n'est pas si grand. Euh, on vient d'entrer par la porte, qui est juste derrière. Et en fait, là, on a le meuble beauté, comme j'appelle. Il euh, y a plein de trucs dedans mais pas dessus je sais pas si c'est bien clair alors dessus on a juste ici euh, certains un pot avec 2-3 euh, trucs de maquillage une lampe voilà magnifique on a mon Victoria Secret euh, c'est parfois que je mets tous les jours un petit miroir et euh, un distributeur à coton que j'ai trouvé à la foire fouille donc pour ceux qui s'intéressent ça, ça doit coûter genre 2€ euros un truc comme ça et c'est vraiment pratique et euh, juste au dessus là il y a un miroir euh, un miroir Tiroir. ici on a euh, des sticks à lèvres, euh, enfin mes baumes à lèvres IOS je sais pas comment on les appelle euh, que j'ai depuis hyper longtemps mais que je laisse là euh, ici on a mes parfums que j'utilise le plus euh, tout ce genre de trucs genre crème pour le corps et tout ça ici on a maquillage, produits pour cheveux, tout ça et en bas on a mon armoire à pharmacie comme j'appelle il euh, y a vraiment de tout, il y a tous mes médicaments il euh, y a plein de médicaments, des pansements, du strap, tout ce qu'il faut Alors à côté de ça on a mon miroir juste là et mon bureau euh, Donc mon bureau où je suis extrêmement souvent Donc là il y a la chaise qui cache, merci la chaise Mais en gros il y a souvent mon ordi, ma souris, une bougie, euh, un petit euh, sangon, un truc pour sentir bon En forme de cœur, enfin pour sentir bon, pour que ma chambre sente bon euh, ensuite, bah, dans les tiroirs, c'est un peu bah, tout ce qui est euh, papeterie, euh, là-dedans c'est totalement le bazar, euh, je vais même pas me demander ce qu'il y a dedans. Et euh, en dessous, ici, il y a des stylos de rechange, enfin tout ce qui est rechange de matériel pour les cours en gros. Alors là, je suis devant mon meuble euh, un peu fourre-tout, euh, donc dedans il y a vraiment plein de choses. Euh, là, il y a mes livres de cours, mes cahiers, tout ce qui n'est pas au collège, tout ce que j'utilise à la maison, c'est rangé là. Juste à côté on a une boîte à photos que j'ai jamais utilisée mais qui reste là parce que, parce que je la trouve super mignonne À côté il y a les livres que je n'ai pas encore lus euh, Donc là il y en a trois, mais en gros quand j'achète des livres et que je ne les ai pas encore lus je les laisse là euh, Et juste à côté il y a les livres que j'ai enfin, lus en fait que j'ai terminé Et il y aura bientôt plus de place donc je ne sais pas comment je vais faire Dans ce carré là on a principalement des dictionnaires J'ai un dictionnaire en anglais, un dictionnaire en allemand, trois de français enfin bref euh, plein de dictionnaires à côté j'ai euh, bah, tout ce qui est bah, des cahiers inutiles, des classeurs euh, plein de trucs vides que je peux prendre si j'en ai besoin à côté là euh, on a trois cahiers qui traînent franchement je sais même pas qu'il y a dedans je me suis pas aventurée. Euh, alors ici j'enlève ça comme ça vous voyez bien euh, on a déjà ma guitare qui traîne dans le coin là donc euh, voilà j'ai jamais appris à jouer de la guitare mais j'ai une guitare juste là on a deux trois euh, journaux des revues des choses mmh. comme ça chut et ensuite dans le bas du meuble on a euh, dans ces 4 carrés en gros lui lui lui et lui on a tout ce qui est câbles euh, choses pour les vidéos euh, pochette appareil photo GoPro on a toutes les caméras que j'utilise pas aussi tout, tout est là et ensuite dans ces quatre cases là on a ici des albums photos ici on n'a rien à part un thermo c'est une boîte de gopro et puis là on a mes boîtes d'iphone d'ipad euh, et des photos voilà, je dois tout prendre à la main on adore juste là on a euh, des, de la peinture des choses comme ça et mon trx pour ceux qui savent pas c'est euh, un truc pour faire du sport et tout en haut de ce meuble on a euh, mes immeubles où oui, il oui. y a mes anciennes créations en hein, bas de Fimo euh, Parce que j'ai fait beaucoup de Fimo pendant longtemps et du coup il bah, y a toutes mes anciennes créations. Ensuite on a 2 trois trucs qui traînent, un drone qui marche pas très bien, que j'ai eu genre vous savez au Noël des entreprises, mais euh, je le garde parce que c'est toujours, euh, toujours drôle d'avoir un truc comme ça. Et ensuite donc là on a euh, plein de cadres de photos avec des photos diverses et mon enceinte. Et ensuite juste ici on a ma table de chevet. Euh, elle est hyper grande, en franchement pour une table de cheveux c'est énorme mais c'est hyper pratique là sur le côté j'ai mis euh, des photos de genre euh, des mots, une enveloppe, euh, des photos de ma soeur et moi et tout ça euh, sur le dessus il y a une lampe, euh, une lettre de mes grands parents une petite lampe qui se colore, genre je sais pas comment vous expliquer mais en gros euh, genre, elle se colore de différentes couleurs et vous gérez ça depuis votre téléphone Juste ici on a euh, le livre que je lis en ce moment Donc là c'est Willy Will On a mon iPad, ma pochette d'ordinateur Et tout au fond du truc on a mes lunettes Juste Dans le premier tiroir on a plein de trucs On a deux cahiers que j'ai terminés euh, Genre des cahiers de brouillon Je ne sais pas ce qu'ils font là mais je les laisse là On a euh, un câble pour recharger la petite lumière qui se recharge euh, comme ça euh, Des powerbanks, donc là j'en ai trois Et aussi un comme ça pour charger sur le secteur des post j'ai aussi plein de crèmes pour le corps, des huiles essentielles des allumettes pour ma bougie euh, des crèmes, des médicaments et voilà et ensuite dans le tiroir du dessous alors là c'est mon tiroir préféré je sais pas si vous voyez mais dedans il y a toute ma nourriture euh, que je garde dans ma chambre donc là il y a des Lucky Charms, des bouteilles d'eau et tout ça mais euh, en gros c'est là où je range ma nourriture que je garde dans ma chambre et que genre euh, les soirées où il y a mes amis et tout ça, je ressors ça Et puis là il y a mon lit, donc on a fait tout le tour de ma chambre comme ça en fait Et donc là il y a mon lit euh... C'est mon meilleur ami Il n'y a rien de spécial sur mon lit à part ce truc Qui est euh, en fait un truc pour pouvoir travailler depuis son lit Donc on met leur... en fait on met ça comme ça et on pose l'ordi là et ça le stabilise parce que c'est à plat. Et on peut travailler tranquille sans qu'il se mettent à, genre, à vous savez, faire la ventilation. Et en plus, ben c'est assez pratique parce qu'on peut écrire ou faire des trucs comme ça. Donc j'adore ça. Juste derrière moi, il y a mon armoire à vêtements. Donc là-dedans, il y a juste n'importe quoi. J'ai jamais ouvert ce truc. Il y a plein de rangements, mais je n'utilise pas. Et ici, on a mes euh, vêtements. Donc voilà. Euh, donc là, il y a plein de vestes, euh, il y a ma combi de ski, euh, des pulls, tout ça. Et là-haut, il y a mes t-shirts, mes pulls, mes jeans et mes trucs d'été, enfin, genre, deux, trois shorts d'été. Et là, au-dessus, je sais pas si vous voyez, vous voyez peut-être pas, mais il y a toutes mes affaires de sport. Ça passe par les t-shirts, les débardeurs, les shorts, les joggings euh, mes trucs d'équitation, enfin, tout ça, c'est rangé là-haut. Et ensuite, de ce côté-là de l'armoire, on a... Euh, mes pyjamas ici Alors, et là il y a des bonnets, des écharpes et des vieux pulls que j'utilise plus et ensuite dans ce tiroir euh, on a toutes mes crèmes tout ça que j'utilise assez souvent que je laisse là voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter dans les commentaires j'ai passé extrêmement beaucoup de temps à la filmer donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo